Le nom est Docteur. Le Docteur. La sécurité de cette planète est un. Pour vous, compter sur vous. Je ne suis pas où je voulais être, mais je peux travailler avec ça. Quoi Je suppose que vous n'avez rien vu ici. Pensez-vous que cette un de C'est quoi le plan Tu ne fais qu'en France, n'est-ce pas Tu je pas, Où sommes-nous Paris, 1943 Oh non, quelque chose vient pour moi. Je peux le sentir. Laisse-le venir. Parce que nous sommes des amis. Femme. On Je ne savais pas que des choses pouvaient rentrer dans le tardis. Moi non plus. Quelle vous apporte ici, docteur Je ne sais pas.